Demain, c'est le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs de la Saint-Valentin Pascal bah, Moi, je ne fais jamais rien en particulier. Enfin, ça, ça dépend. Des fois, je la fête. Des fois, je ne fais rien de particulier. Je pense que c'est une journée assez positive finalement. Il euh, y a beaucoup de personnes qui disent que c'est une journée commerciale. Mais c'est commercial si on décide que c'est commercial. Tout dépend de ce qu'on fait. On peut faire quelque chose de très simple sans dépenser tout notre argent. Moi je pense que c'est quelque chose de positif donc euh, pourquoi pas, je trouve ça assez joli finalement comme euh, comme idée. Tout oh, le monde a la même impression que Pascal. Tu en penses quoi Samia Non pas moi. Tu vois quand je pense à la Saint Valentin je pense à des cœurs rouges et des magasins. C'est vraiment euh, on va vers l'achat. Maintenant, euh, maintenant effectivement c'est l'idée qu'on qu peut y mettre et, euh, et ben, si c'est l'occasion pour euh, voir son petit ami ou son chéri, ou faire une déclaration d'amour ou de mariage, ou... pourquoi pas mais, mais franchement, pour moi, Saint-Valentin, c'est marketing. C'est un bon plan marketing. C'est pas une fête traditionnelle comme Avec des, gens. des amoureux qui s'aiment pour de vrai, qui ne ouais. s'oublient pas pendant toute l'année, tous ces trucs-là. Non. Non. Puis on s'aime toute l'année, sans aller dans les magasins qui ont des cœurs rouges. Une réaction Laura Dena euh, J'entends souvent les restos, euh, fleurs, et c'est toujours les mêmes choses, et euh, c'est toujours réserver le restaurant, et puis les restaurants, ils, ils en profitent pour faire des prix, euh, 70 euros le repas, et pour pas grand chose à manger en plus, et puis c'est navrant en fait, de voir euh, ce système de resto fleurs, et puis le lendemain finalement, euh, on repart dans une routine où il n'y a pas grand chose, enfin, pour moi, les preuves d'amour, ça se fait au quotidien. puis, ce n'est pas forcément financier. C'est plutôt euh, au niveau du temps euh, qu'on consacre à la personne, au niveau de l'attention, du respect, des choses comme ça. Plutôt que des fleurs. Et puis après, euh, après avoir un comportement euh, odieux avec la personne. Pour moi, c'est un peu hypocrite. Il n'y a pas besoin d'un jour où on met oui. en valeur son amour plus que les autres jours, selon non. toi non. Tous les jours comptent. Ok, Laura Kelly, qu'est-ce que tu en penses de tout ça ben, Moi, je rebondis sur ce que Samia a dit. Euh, effectivement, on s'aime tous les jours, mais pour moi, c'est vraiment l'occasion de mettre en valeur encore plus cet amour qui existe. L'occasion aussi de se faire, pour moi, une femme, se faire offrir des fleurs encore plus belles que, que d'habitude, des chocolats encore meilleurs que d'habitude. La personne le choisit avec une intention encore plus particulière que les autres jours. Et puis, euh, quand je pense à la Saint-Valentin, je pense au cœur, mais au cœur euh, pas rouge dans les magasins, mais celui de la famille, de, des enfants, de son mari, des êtres qui nous sont chers, voilà. Donc en France, finalement, la Saint-Valentin, c'est euh, que les couples qui sont déjà constitués je, je crois que dans les pays anglo-saxons le jour de la Saint-Valentin on peut envoyer des cartes aux gens qu'on aime dans le sens large les amis, la famille Et je, je, je trouve ça plutôt joli d'ailleurs comme idée mais pour euh, rebondir sur ce qui a été dit c'est pas parce qu'on fête la Saint-Valentin que ça veut dire que les autres jours dans l'année on n'est pas attentif, pas attentionné, pas moins amoureux ou quoi on peut très bien être romantique, attentionné ou tout ce que vous voulez pendant l'année et ce jour là bah ouais spécialement tiens on, on, on se fait un restaurant même si ça a l'air cliché euh, les clichés sont pas forcément négatifs encore une fois c'est positif, c'est plutôt sympa d'aller se faire un resto. Il faut avouer ce qui est, et je pense que si quelqu'un vous invite au restaurant pour la Saint-Valentin, euh, je ne pense pas qu'on puisse faire la tête. Quoi. C est, c est... Si l'intention est bonne, si c'est vraiment un, une jolie invitation, pourquoi pas, pourquoi pas Effectivement, il y, y, y a un aspect commercial, mais maintenant il y a un aspect commercial pour tout. On peut le dire pour Noël, on peut le dire pour... Voilà. Et, et donc la Saint-Valentin aussi, mais... Voilà, je trouve ça plutôt sympa, moi, euh, qu'on qu s'offre des fleurs ou, euh, ou un resto. En tout cas, on peut pas faire la tête pour ça, quoi. J'ai entendu Oui, J'ai entendu Que la Saint-Valentin, c'était la fête des amoureux et la fête de l'amitié hier. On m'a dit ça. C'est ma fille qui a 13 ans qui m'a dit ça. Je lui dis sincèrement, c'est un peu pitoyable, celui qui dit c'est la fête de l'amitié, ça veut dire qu'il n'a pas un amoureux pour fêter la Saint-Valentin avec son amoureux. Demain soir, spécialement pour la Saint-Valentin, nous sommes six à table, donc deux couples. Oui, c'est toi, Lee, c'est fête de l'amitié oui, aussi. Inviter euh, deux euh, autres euh, couples d'amis et les hommes qui n'étaient pas très très chauds chaud oui, pour, pour faire quelque chose à deux parce que le timing n'était pas bon, eh bien, entre amis, autour d'une bonne table, un peu comme au restaurant finalement c'est une réunion d'amis. Oui, spécialement ça. pour la Saint Valentin. Et peut-être, comme tu le disais, Samia, qu'au niveau de la société, on, on transforme un petit peu ça en fête fait, de l'amitié pour que ça soit un peu plus universel. Comme Noël, c'est plus que la fête des enfants, c'est aussi mmh. la fête des adultes. Donc il mmh. y a peut-être une l intention amitié. commerciale derrière, oui, mais il y, y en a y plus tout toujours. De toute façon, il y en a toujours. Hein, ouais. Merci Pascal Mais, mais c'est intéressant ce que dit Kélie Vous voyez on n'est pas, pas obligé d'aller au resto Ça peut être aussi oui, là, faire un bon repas à la maison Et là, oui. voilà, quand, en tant que femme Si votre amoureux vous fait un bon petit repas à la maison Pour le, la Saint-Valentin C'est joli, c'est sympa Ça peut être amusant aussi d'ailleurs C'est commercial si on décide que c'est commercial On n'est pas du tout obligé d'aller faire des trucs et des machins de préparer vraiment le repas au lieu que ce soit une autre personne qui prépare le repas et puis que ce soit de l'argent, est beaucoup plus personnel. Mmh. Tu veux conclure, Pascal Finalement les gens fêtent la Saint-Valentin comme ils ont envie de le faire. Oui. On a notre opinion, mais il n'y a même pas à juger. Il voilà, y en a qui aiment mmh. s'offrir les chocolats dans une boîte mmh. en forme de cœur, etc. Bon, bah, pourquoi pas si, si, si ça touche la personne, on ne va pas se priver pour le faire. Il y en a d'autres qui aiment aller au resto. Je crois vraiment, chacun euh, fête la Saint-Valentin comme euh, comme il a envie de la fêter. Quoi. quoi que vous fassiez, je vous souhaite un très bon 14 de février, joyeux Saint-Valentin. Alors, si allez, on a le droit allez, de le souhaiter allez, aux, allez, aux allez, amis.